C'est son meilleur ami, trop taxi de la bête, lui, lui porte toujours compagnie, de jour comme de nuit. Pour ne pas qu'elle s'ennuie, elle recharge sa patrie, car pour elle c'est toute sa vie, le reste est aboli. Dès qu'elle sort de son lit, elle vérifie son autonomie, c'est son moyen de survie. Aujourd'hui je coupe la wifi, wifi, wifi. nous, Je vous avoue qu'elle est tout le temps devant son écran Moi ça me rend fou, elle s'en fout Dis où est passé notre complicité J'espère que t'as pas oublié Que je t'aime à tout jamais Tu finira peut-être par casser Avec moi enfin tu pourras parler Ça fait quelques années tu t'es éloigné On n'a pas décidé je t'avoue ça m'a brisé C'est pour ça quand tu es là je ne peux pas Fâché avec toi pour le temps que tu vis avec moi je voudrais le passer avec toi et quand tu es loin de moi tous les jours je pense à toi je te promets resterai toujours ton papa et bien malgré ça je suis fier de toi Je suis fier de toi, c'est son meilleur ami trop tactile avec lui lui porte toujours compagnie de jour comme de nuit pour ne pas qu'elle s'ennuie elle recharge sa batterie car pour elle c'est toute sa vie le reste est aboli dès qu'elle sort de son lit elle vérifie son nom c'est sans moyen de survie Aujourd'hui je coupe la Wi-Fi sortir un tube pour qu'elle me voit sur Youtube Passer à la radio, sortir un clip vidéo Mais je sais quand bien le monde est lu. Plein d'incertitudes, sans attitude Dans toutes ses habitudes La tête en attitude, pourtant ça marche dans ses études Je sais qu'elle bosse dur Et malgré toutes ses blessures, elle ne fera jamais le mur C'est sûr, Sans elle l'appel pour un SMS ou un appel Pas de tout elle est sur Facebook Elle s'échappe pour un snap, plus souris pour un selfie Pas de programme sur Instagram Elle écoute le meilleur sur 10 heures Elle écoute du trap et c'est pour ça que je fais du